Nous allons apprendre aujourd'hui à distinguer les lettres F et V et plus particulièrement à bien écouter la différence de son entre ces deux lettres. Tout d'abord, observe la lettre F écrite en script et le personnage qui mime le son F. Lorsque tu fais chanter ce son F, les dents du haut se rapprochent de ta lèvre du bas. Mets maintenant ta main sur ton cou et refais avec moi le son F. Normalement, tu dois te rendre compte que tes cordes vocales ne vibrent pas. Le son F, nous l'entendons par exemple dans le mot Forêt, dans la fusée ou bien dans flamme. Observons maintenant la lettre V. Regarde le personnage qui remontre les gestes de ce son V. Lorsque tu prononces ce son, les lèvres se frotte, elle vibre. Pose ta main sur ton cou et refais avec moi le chant de cette lettre V. V. Cette fois-ci, tu dois te rendre compte que tes cordes vocales vibrent. C'est la différence entre le son F et le son V. On dit que le son F est un son sourd, les cordes vocales ne vibrent pas, alors que le son v est un son sonore puisque les cordes vocales vibrent. On entend le son v dans valise, dans ver et dans vélo par exemple. Nous allons maintenant faire un petit jeu d'écoute. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise. Prépare-la comme le modèle qui est affiché et dès que tu es prêt, remets la vidéo en route. Je vais donc te donner huit mots. Pour chaque mot, écris soit la lettre F si tu entends F comme dans fusée ou V si tu entends V comme dans vélo. Va numéro 1 fil la file d'attente numéro 2 ville l'endroit où il y a toutes les maisons la ville numéro 3 fer le matériau du fer Numéro 4, un verre, par exemple un verre de terre. Numéro 5, voix, comme ta voix pour parler. Numéro 6, foi, comme dans il était une foi. Numéro 7, 20, comme le nombre 20. Et numéro 8, fin, comme c'est la fin de cet exercice. Nous allons passer à la correction. Voici la correction. Regarde bien ton travail et compare-le avec ses réponses. Tu montes pour tracer une grande boucle comme un L, puis tu redescends le dos bien droit et tu termines par un petit bec sur la ligne d'écriture. Pour tracer la lettre V, tu commences par la fin d'un pont, tu redescends sur la ligne d'écriture et tu remontes à nouveau. Puis tu termines par un petit bec. Je te remontre les deux lettres une dernière fois et ensuite c'est à toi de t'entraîner plusieurs fois sur ton ardoise. petit jeu, le code secret. Tu vas devoir retrouver parmi toutes ces lettres le F. Est-ce que tu es prêt Attention, tu n'as que 20 secondes. Je retire le cache et je démarre le chronomètre. C'est parti Allez, on passe à la correction. Le numéro 1, je le garde. C'est un F en script. Le numéro 2, je le barre. C'est la lettre T. Numéro 3, F, je le garde. Numéro 4, c'est un H. Je le barre. Numéro 5, c'est un F. Je le garde. Numéro 6, c'est un F en écriture cursive, je le conserve aussi. Numéro 7, c'est la lettre H, je la barre. Numéro 8, la lettre B, je la barre. Numéro 9, lettre F en cursive, je la conserve. Numéro 10, lettre L, je la barre. Voilà donc le code secret qu'il fallait écrire aujourd'hui. Numéro 1, 3, 5, 6, 9. Le code secret se lit donc 13 569. Nous passons à la dernière étape Tu vas devoir lire les mots qui sont au milieu Et retrouver les images qui correspondent Je te laisse un premier petit temps pour lire les mots tout seul dans ta tête Allez c'est parti, premier mot, la ville, c'était cette image. Deuxième mot, il s'agissait du nombre 20. Comme tu remarques, il y a deux lettres muettes à la fin, le G et le T, et le son 1 qui s'écrit IN. Troisième mot, une fille, quatrième mot, j'ai faim, cinquième mot, Il s'agissait du fer, le matériau ou le fer à cheval. Et le dernier mot. Un verre. Bravo si tu as tout trouvé